Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salut mes amis, aujourd'hui nous avons à le jeûne Le jeûne, linguistiquement, l'abstention Religieusement, c'est adorer Allah en s'abstenant de manger, de boire et de tout de ce qui rend le jeûne du lever du soleil à son coucher L'intention L'intention pour le jeûne obligatoire, elle doit être présente avant l'aube du jour obligatoire et est suffisante à tirer du mois de ramadan. Elle provient du cœur et le prononcer est une innovation. Les conditions qui rendent le jeûne obligatoire. Premièrement, l'islam, être un musulman. Deuxièmement, la raison, être conscient. Troisièmement, la puberté. Les annulatifs du jeune. Premièrement, manger ou boire volontairement. Deuxièmement, les rapports intimes. Troisièmement, l'éjaculation que ce soit à cause du toucher, d'un brassé ou de se serrer ou autre. Quatrièmement, ce que s'apparente à manger et boire comme les injections. Par piqûre nutritive. Celles qui ne sont pas nutritives n'annule pas le jeûne. Cinquièmement. Vomir de manière volontaire. Sixièmement, l'écoulement du sang des monstrues et des lanchies. Au revoir.